Le bol chantant et la sophrologie sont deux méthodes qui procurent un apaisement du corps et de l'esprit, un mieux-être pour les patients suivis en soins palliatifs. Nous avons choisi de les associer afin d'optimiser leurs bénéfices pour le patient. Confortablement installé, je vous invite maintenant à fermer les yeux pour mieux vous concentrer. Nathalie, sophrologue en médecine palliative. Catherine, aide-soignante en médecine palliative et pratiquante de bols chantants. Maxime, faisant fonction cadre de santé sur l'unité de médecine palliative. Ce projet, associant la sonothérapie et la sophrologie, permet d'apporter un nouveau soin de support très accessible pour les patients afin de soulager les symptômes d'inconfort liés à l'anxiété. Ce projet, initié par une aide-soignante et une sophrologue du service formé à la sonothérapie, a connu un réel succès auprès des patients. Dans le cadre de la qualité de vie au travail, des séances seront proposées prochainement à l'équipe soignante de médecine palliative.